On le ouais, Je pense que je ferais quelque chose avec, euh, en rapport avec Clare. Je pense que je fabriquerai un gadget qui me permettrait de voler. <rire> Là, tout de suite, j'aimerais bien réparer les fourches de mon vélo. Et construire des choses qui pourraient me permettre d'exprimer un petit peu ce que j'ai au fond de moi. Je pense que je réparerais, la première chose, ce serait mes, mes machines, mes, mes PC, et ça. et puis aussi mes vieilles voitures radiocommandées. Okay, je veux déjà, je fais du parapente, mais je, je volerais bien quelque chose de mécanique. Pourquoi je ne l'ai jamais fait Parce que de 1, j'ai pas les ressources. Bon, il y a un lieu pour le faire. Parce que ça coûte cher. S'il y avait les personnes avec les compétences nécessaires pour me permettre de faire cette machine, bah, je la ferais. Quand tu as vite besoin d'un poste à souder, c'est saoulant d'en acheter un, tous les petits tournevis, ce genre de choses. Et de deux, j'ai pas non plus le training. Si je pouvais moi. le faire, je le ferais moi-même. On le fait, c'est le premier Fab Lab pédagogique, jeune voix, ouvert à tous et toutes tous les jours de la semaine. Fab Lab, contraction des mots, fabrication et laboratoire, sont des lieux que l'on retrouve dans les quatre coins du monde et bientôt à Genève. Dans un Fab Lab, on peut réparer, détourner, hacker, fabriquer, monter et démonter à peu près tout et n'importe quoi. Un lieu de réalisation de nos utopies où l'imaginaire se libère et nos inspirations prennent enfin forme. Imprimante 3D, découpeuses laser, CNC, mais aussi tout l'outillage nécessaire seront à votre disposition, ainsi qu'un encadrement personnalisé. Notre société, subissant de profonds changements écologiques, numériques, sociales ou économiques, ce lieu s'adresse aux artistes, designers, entrepreneurs, étudiants et surtout aux bricoleurs du 21e siècle où la révolution du do-it-yourself prend de plus en plus de place face à l'hyperconsumérisme. C'est autour de l'open source et de l'open hardware qu'on vous apprendra et que vous nous apprendrez à se réapproprier les sciences et les technologies qui entourent notre quotidien. C'est donc derrière la gare de Genève que nous installerons deux containers pour y créer un atelier où on y retrouvera dans un même espace toutes les machines et ressources pour réaliser vos projets avec vous, de l'idée jusqu'à sa matérialisation. Ouverture le 11 octobre 2017, on a commandé les containers on dispose déjà d'un partie des machines. Mais il nous manque encore un soutien pour tout le management, la mise en place des ateliers, des formations, etc. En soutenant le Fab Lab On le fait, tu offriras aux jeunes voix un projet concret qui te donnera accès à toutes les sciences et le savoir pour enfin réaliser tes rêves et tes projets les plus fous. Soutenu par la ville de Genève et son programme Ginev, nous avons aussi la chance de faire partie du programme Science Booster qui doublera la mise finale. C'est-à-dire que pour chaque franc donné, nous recevrons le double. Finalement, nous vous remercions d'avance de soutenir le projet de On le fait en participant et en partageant cette campagne de crowdfunding à un maximum de personnes. Rendez-vous le 11 octobre pour l'ouverture.